Mais bonjour à tous, alors on est ici euh, à Paris à Immolife et j'ai eu la chance de rencontrer tout plein de gens super intéressants dont Aurélien qui est à côté de moi qui a récemment investi dans l'immobilier et justement j'ai trouvé que ça pourrait être super sympa de sympa de partager son parcours avec vous et je lui ai demandé s'il si voulait faire une petite interview, il a très sympathiquement accepté et donc voilà voilà Aurélien, Aurélien je te laisse te présenter. Bonjour à tous, comme il vient de le dire, je m'appelle Aurélien, je viens d'investir effectivement euh, tout récent depuis octobre dernier que j'ai rencontré euh, Cédric Anissette euh, qui est l'organisateur d'ImoLive euh, 2019 à Paris. Donc depuis que je rencontrais, ma vie euh, s'est un petit peu accélérée euh, pour euh, on va dire la re reprise de confiance en soi et pour l'investissement immobilier qui, euh, à l'époque, je pensais que c'était exclusivement réservé à ceux qui avaient beaucoup d'argent, qui gagnaient beaucoup d'argent et... Euh, voilà en fait je m'étais trompé euh, sur euh, toute la ligne puisque je n'avais aucune connaissance et à partir du moment où on n'a pas de connaissance ni de compétences euh, ni on s'entoure de des, des personnes euh, en fait qui, qui connaissent pas mais qui parlent beaucoup euh, on hésite à investir et en fait il faut vraiment vraiment investir sur soi donc euh, dans des séminaires comme celui ci ainsi que dans des livres si vous n'avez pas trop d'argent pour euh, dans les séminaires comme celui ci n'hésitez pas à investir dans 20 euros pour un livre plutôt que dans une sortie avec des dans un bar pour boire des bières. Voilà. Ok, écoute, euh, merci Aurélien. Donc, euh, tu es français aussi, hein? on ne l'a pas dit, voilà. Euh, question que j'aimerais bien savoir parce qu'on en a un petit peu parlé c'est alors, qu'est-ce qui a été la chose qui t'a le plus bloqué au début Donc, quand, quand tu as dû investir, quand tu as voulu te lancer, qu'est-ce qui, toi, t'as le plus bloqué, qui a été difficile à surmonter Comment as tu surmonté qu'est-ce que ça t'a apporté de surmonter ça alors, comme je disais précédemment, euh, tout simplement, euh, le manque de confiance en soi, euh, le manque de connaissances et surtout euh, se poser trop de questions, en fait, vis-à-vis euh, -vis de, des peurs qu'on peut avoir. Euh, faut qu il faut savoir qu'il faut mettre euh, un pas, euh, d'abord, pour faire, pour monter euh, un escalier, il faut d'abord monter la première marche. Donc la première marche, ça va être euh, d'abord euh, l'investissement dans des livres, comme j'ai dit, euh, dans des séminaires. Et une fois qu'on rencontre des monsieur, madame, tout le monde euh, qui viennent nous voir, on échange des conseils mots et tout. À partir de là, on reprend confiance en soi, on pousse les portes des agences immobilières, on fait les compromis et après on fait le tour des banques pour avoir un prêt qui nous est relativement facilement accordé puisqu'on arrive avec déjà tout le plan qui est bien structuré grâce aux connaissances et aux compétences qu'on a acquises durant ce genre de séminaire ou dans les livres. Voilà. Ok, écoute, merci beaucoup, merci beaucoup Aurélien. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est super important ce qu'Aurélien a dit, c'est on rencontre dans ces séminaires Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui, eux aussi, ont investi. Ce n'est pas du tout réservé aux riches, comme il vous l'a dit. Investir, c'est à la portée de tout le monde, donc c'est super important. Euh, écoute Aurélien, j'ai une autre question pour toi qui, qui, qui me turlupine. Moi, j'aime bien poser cette question-là. C'est Si tu pouvais remonter dans le temps, avec ce que, ce que tu sais aujourd'hui, les connaissances que tu as maintenant, qu'est-ce que tu te donnerais à toi-même comme conseil, le jour où tu as décidé « je vais me lancer ». Donc si tu pouvais remonter dans le temps, et que tu pouvais te parler à toi-même, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil ce jour-là Bah, Je vais encore me répéter, parce que c'est redondant comme, euh, comme réponse, mais c'est tellement la réalité. Arrête de réfléchir. Euh, une fois que tu vois que monsieur et madame tout le monde arrivent à le faire, tu peux te dire, tu peux le faire. Si toi, tu, tu peux avoir confiance en toi, tu reprends confiance en toi, tu pousses les portes, et en fait, on te déroulera le tapis rouge à partir du moment où... Tu as un compte en banque qui est correct, avec euh, éviter à tout prix les, les découvertes. Donc pendant les trois derniers mois, il faut tenir son compte à jour. Et euh, surtout, ne pas faire de crédit à la consommation pour avoir la dernière télé ou ce genre de choses. Donc, avoir un compte clean, avoir confiance en soi, ne pas hésiter à faire le premier pas. Même pour un petit studio, faut pas hésiter à se lancer. Ça peut rapporter gros. Voilà. OK. Merci, merci Aurélien. Écoute. Euh, moi, je trouve déjà que tu as, as, as partagé quelque chose de super important aux gens, donc euh, merci à toi, franchement. Avec plaisir. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu, tu as envie encore de partager ou quelque chose que tu, tu as envie de demander à l'audience, euh, aux gens qui nous regardent oui, moi, alors moi je veux surtout vous, vous demander le pourquoi vous allez le faire. Le pourquoi sera très important, euh, de ce qui va vous motiver quand vous aurez des petits coups de mou ou des petites hésitations. Alors le pourquoi pour moi, c'est, ça me tient à cœur, c'est pour faire une association justement pour les enfants handicapés, donc une ferme pédagogique par la suite. Mais euh, c'est ce qui va me booster si jamais un petit coup de mou, un petit coup de... Bah, on ne sait plus, on a peur, donc c'est ce qui va me booster, C'est, en fait, il faut vraiment avoir un but, le pourquoi, il ne faut pas hésiter et jamais lâcher le morceau, et c'est ce qui va vous faire tenir et aller de l'avant. Après, il y en a d'autres, ça va être les voyages, le temps qu'on va se libérer pour être avec notre femme, avec nos enfants, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment, faire le premier pas, et vous allez voir, ça va faire effet boule de neige ou effet domino, le petit domino va renverser un plus grand, et à partir de là, vous verrez, une rencontre peut changer énormément de votre vie. Et n'hésitez pas à investir sur vous, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Maintenant, je vous dis, qu'attendez-vous pour passer à l'action Bon courage. Génial. Franchement, merci Aurélien. Avec plaisir. Si je alors... peux apporter un peu de valeur aux gens, ça me fait plaisir. En tout cas, à moi, tu m'en as apporté, parce qu'on était en train de discuter dans la salle avant, oui. et... Et Aurélien, il m'a justement posé cette question, là, quel est ton pourquoi Ça m'a fait un peu réfléchir aussi, surtout en connaissant Aurélien un petit peu. Ça m'a ça fait réfléchir à oui, pourquoi exactement, le pourquoi de, de cette action, le pourquoi on fait, on fait ces vidéos. Et, et moi, ça m'a fait réfléchir. Donc, merci Aurélien. Avec plaisir. Franchement, et à la prochaine. Avec plaisir aussi.